Moi, ce qui m'inquiète dans l'école d'aujourd'hui, c'est ce rapport à la comparaison, ce rapport à l'évaluation, cette absence de singularité et de parcours individualisé, cet esprit un peu de, du mouton. Quoi. Moi, j'aimerais qu'ils soient tous des moutons noirs, qu'ils qu qu aient tous un peu cette capacité à vivre collectivement, mais avoir chacun, finalement, la possibilité de pouvoir décider d'aller à droite ou à gauche à un moment. Je crois que l'école... À, à cette ambition d'instruire euh, avec des valeurs républicaines, avec euh, un besoin d'autonomie, lire, écrire, compter. Euh, est-ce que l'objectif c'est de rendre libre ou est-ce que l'objectif c'est d'aller travailler Je crois que c'est ça euh, la complexité de l'école aujourd'hui. Euh, je crois que c'est la complexité des enseignants. Je crois qu'il y en a qui ont, font un travail formidable sur le terrain. Je pense qu'ils sont tiraillés entre cette question d'éduquer euh, à la citoyenneté ou éduquer à aller travailler, euh, qui parfois s'enchevêtre en plus, euh, donc euh, moi ce qui m'interpelle euh, c'est est-ce que du coup l'école aujourd'hui rend libre euh, je pense que si l'école ne rend pas libre aujourd'hui euh, à quoi sert l'école et donc euh, moi ça m'interpelle au quotidien mais euh, moi j'ai fait euh, ma scolarité quand j'étais gamin dans, en ZEP zone d'éducation prioritaire euh, j'ai connu euh, le public de A à Z je suis allé à la fac, j'ai pas fait d'école privée euh, donc, j'ai connu un parcours public assez euh, classique, euh, dans lequel bah, j'ai eu euh, des grands moments, euh, j'ai eu des, des bons échecs. Euh, j'ai eu l'impression que ça ne m'a pas aidé à, par exemple, euh, être euh, le plus exigeant possible envers moi-même. Euh, moi, par exemple, à l'école, j'avais compris que pour passer, il fallait avoir 10 sur 20, et qu'il ne fallait pas avoir 15. Donc, du coup, ce que je visais, c'était 10 sur 20, alors que je savais que, par exemple, je pouvais viser le 15 sur 20, mais ça ne m'intéressait pas, quoi. Parce que je ne comprenais pas beaucoup mes profs. <rire> J'étais vite catégorisé comme le, le branleur. <rire> mais, mais le branleur qui en plus a un cerveau, donc ça faisait un peu chier tout le monde. Quoi. <rire> euh, euh, mais bon, c'est aussi, euh, de, de ma part, c'était presque respectueux. Parce que finalement, il y avait plein de gamins qui galéraient à l'école. Moi, je ne galérais pas, mais j'avais mon 10 sur 20 et je m'en satisfaisais. Alors qu'il y en avait qui se battaient pour avoir leur 10. Quoi. Et j'avais pas des profs qui m'aidaient peut-être à, à me pousser à aller plus loin, à, à vouloir m'aider à... À grandir et du coup à être plus exigeant envers moi-même, là où le scoutisme, là où l'éducation populaire, en fait, m'a toujours donné envie d'apprendre plus, m'a toujours donné envie de me développer plus. Finalement, l'endroit où j'étais le plus heureux à l'école, c'était dans la cour de récré. Euh, ce qui en dit long quand même, alors que j'adorais apprendre, j'adorais euh, les cours d'histoire géo, j'adorais les maths, j'adorais tout ça, mais finalement, je m'ennuyais très vite à l'école. Donc, euh, de mon expérience personnelle, j'avais besoin d'une école qui me, me donnait plus envie d'apprendre et qui me permettait d'aller plus loin, et j'étais un peu coincé là-dedans. Donc je pense que l'école peut coincer vite euh, des enfants. Et donc il faut toujours trouver euh, le, la délicate attention de pouvoir faire que chaque enfant trouve sa place et pas de faire finalement que euh, la place qui est déterminée euh, euh, est acquise quoi, pour l'enfant. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Pas trop. Euh, ce qui me semble important, c'est que bah, cette question d'offrir de, de, de, une école... Euh, qui garantit à chaque enfant d'avoir le droit d'être qui il est et qui il veut être, mmh. et pas euh, de construire finalement un modèle euh, euh, attendu euh, avec une évaluation à la fin de est-ce que tu as atteint le modèle attendu quoi. quest ce qu'on s'en fout de savoir si on a atteint le modèle attendu ou pas quoi. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que le gamin il est heureux, et est-ce que du coup on arrive à l'émanciper, euh, il arrive à s'émanciper par lui-même, est-ce que du coup les, les, les informations de base qui sont nécessaires du coup, à, euh, à, à l'autonomie lire, écrire, compter, dialoguer, rencontrer, construire un esprit critique, euh, s'épanouir euh, dans ses découvertes, être curieux. Bon, ben, je, je crois que c'est ça les objectifs principaux de l'école et on n'y est pas. Le confinement a, a amené quelque chose de très particulier dans la maison de quartier. Dans la maison de quartier, on a euh, euh, un groupe qui s'appelle l'accompagnement à la scolarité. C'est des, des, des outils, des dispositifs qui sont mis en place par les CAF notamment et qui ont pour but d'aider des enfants qu'on a identifiés comme défaillants à l'école, en leur apportant par un cours d'une heure par semaine, euh, voire deux heures, euh, de la méthodologie d'apprentissage, de la culture de scolarité, de l'aide aux devoirs, euh, et tout ça en une, heure par, une à deux heures par semaine. Donc, autant te dire que c'est à la fois beaucoup et à la fois très léger. On a eu le confinement, et du coup, le, la, on avait une quinzaine de collégiens qu'on accompagnait, et euh, du jour au lendemain, eh ben, on, on, on les accompagnait plus parce qu'il n'y avait plus d'école. Donc, ça a été un gros débat avec les animateurs de ce, de ce dispositif euh, pour se dire, qu'est-ce qu'on fait finalement Est-ce que du coup, on, on les appelle Est-ce que du coup, on fait de, de, de, de l'accompagnement à distance Donc, c'est le choix qu'on a fait. On s'est dit, bon, bah ben, on va faire des WhatsApp, on va prendre des rendez-vous vidéo, on va prendre des rendez-vous, etc., pour commencer à comprendre comment est-ce qu'ils vont. Et la première chose qu'ils nous ont dit, c'est, on n'a plus de devoir. Et moi, cette expression-là, elle m'a interpellé quoi on n'a plus de devoirs, donc on n'a plus de contrôle, donc on n'a plus de notes, donc on n'a plus peur de redoubler, donc on n'a plus besoin d'apprendre. C'était tout le raisonnement qu'ils apportaient, les enfants. Quoi. Et moi, ça m'a énervé, ça m'a choqué, ça ne m'a pas surpris malheureusement. Et je me suis dit, merde, quoi. vraiment là, euh, ce confinement, il démontre quand même à quel point on a complètement euh, créé des biais sur le sens de l'apprentissage, parce qu'on n'arrive pas à faire comprendre à des enfants qu'apprendre, euh, c'est aimer grandir et c'est aimer s'épanouir librement. Quoi. Et que finalement, là, on a des enfants qui ont simplement peur de redoubler. Et donc, que du coup, ils vont aller à l'aide de devoirs pour ne pas redoubler, pas pour apprendre. Quoi. On n'a plus de devoirs. C'est terrible comme phrase, quand même. Mmh.